Je suis un débile. Voilà, ça, bien. Et bonsoir de nouveau. Tandis qu'on t'a entendu dire je suis un débile, je crois. Non, oh mais euh, oui, bah ça c'est normal. De euh, euh, toute façon, on le sait. Hein. Et nous sommes donc de retour pour un merveilleux, euh, pour un merveilleux unboxing partie 2. Ça va être euh, cette fois-ci à mon tour de, euh, de voir euh, bah, le manque de chance que j'aurai. Hein. Ouais, euh, ouais, voilà. Non, mais il faut, il, faut, tu vois, il faut se préparer comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, Ce scandale. Ouais. Ce scandale, non mais c'est bon, du calme. Alors, on va juste changer ça... Et du je coup... Je change les trucs sur le tableau et sur l'améliorer. Et on va euh... Merveilleux. On va partir, on va voir quel légendaire j'ai eu. Tandis que Hearthstone lag. En même temps, c'est Hearthstone. Hein. J'ai eu Agatha Je savais que j'allais avoir Agatha J'ai call sur le chat, enfin sur le Discord, que j'allais avoir Agatha comme carte gratos. Et le je l'ai Je l'ai <rire> Let's go Merveilleux. J'adore ma vie. Je sais pas vous, mais moi j'adore ma vie. Rembourser. Mais quoi, rembourser, ça va. Ça va. C'est bon. Un peu de calme. Bonne chance, merci. Je, euh, je touche du bois. Donc on peut figer les volets. Comment est-ce qu'on fait ça Bah ben je crois. Hein. Enfin de mémoire, j'ai déjà utilisé des Google Docs où les volets étaient figés. Arston euh... oh, ne répond pas. Ok, c'est bon. Oui, ouais, j'ai vu l'animation. Oh, non mais, ouais, j'habitude, t'inquiète. Je sais que le jeu me dit qu'il se passe des trucs. Ça va pour le son en fait J'espère que ça va. J'espère que tout va bien. Euh, oui, Hero of the Raven, merveilleux, super. Hey, plus aucun de mes decks n'est utilisable. Quelle surprise <rire> Waouh, voilà qui est étonnant. Oui, yeah, 2500 de super. Alors, oui, j'ai la quête pour Lunara. Oh non, ça va m'écraser une quête. Ah okay, quel jeu de merde. <rire> ah, ouais, mais ça va être là-haut le truc. on fout. Il y a nos standard decks. Oui, mais je m'en cogne. Attends, est-ce que ça m'a écrasé une quête Les decks sont plus utilisables parce qu'on qu vient de changer d'année euh, cartel. Oui. Donc il y a toutes les extensions d'il y a deux ans qui ne sont plus utilisables. Parce qu'en fait, on a une rotation de, de cartes. Alors. Chop. Euh, chop, chop, chop. Chop, chop. Allez Je veux payer, putain Ce jeu, genre, il veut pas que tu... Ah, chiant, non Bah, en fait, ça permet d'apporter un peu de, de, de fraîcheur et de, et de variété au, au jeu, donc bon. 39. Est-ce qu'on peut en prendre 39 d'un coup Oui, merveilleux. Bye. Pure chasse complète ok, alors je vais juste mettre le dos de cartes classique. Bah oui mais comme ça tu vois genre on va tester des trucs tu vois moi je vais faire deux de cartes classiques entièrement et peut-être que peut-être que des choses vont se passer tu vois classique Ah ça veut dire que t'as un paquet de plus que moi à ouvrir T'as vu que j'aurais acheter un truc en plus Écoute va dépenser 2 euros non 2 euros c'est c'est T'as pas en fait, c'est 3€ pour les deux paquets. Ah bah super! <rire> bon, le premier. On est-y C'est part, hein. est parti avec le petit lag habituel. Roulement de taure. Ah ouais, ça lag like un de, de, bord en fait. Ok, Alors, donc, donc le... 3 euh, communes wow. et 2 rares. Ok, super. Ouais, ça lag like pas mal. Je suis un débile, je suis en train de taper sur le chat. <rire> Putain, mais... <rire> Après il faut savoir que je tourne à 4 go de RAM c'est déjà un miracle que j'arrive à streamer Effectivement oui Ah mais moi ça me laisse le temps de, de J'aime bien Chipshot. Shot je compte rejouer Voleur si jamais euh, les cartes sont avec moi Donc j'ai eu 4 euh, communes, une, une euh, rare Et hey, yeah, c'est bon, t'inquiète j'arrive à suivre Waouh wow, quel homme J'ai eu ça um... <rire> puis, je, vais, euh... <rire> <rire> je vais gaze pour un moment Ah j'ai eu une, une... <rire> une, une rare dorée, une rare Oh, le pumpkin peasant. Nice. Ah, mais il est partout. Hein. Il est partout. Alors, une rare, une rare dorée, et le reste. C'est de la merde. Est... Épique. Non, mais déjà, d'accord, je vois le genre. Épique. Oh, le blink fox, trop mignon. Trop mignon. Et le coffin crasher. <rire> J'adore. J'adore cette illustration. Elle est grandiose. Ok. Waouh! Ok, super! Quel paquet incroyable! Waouh! Vraiment euh, astounding! Astonishing! Putain! Paquet de merde! <rire> ok! Attends, je crois que j'ai eu du like sur Twitch, attends deux secondes, s'il te plaît! Ouais, ok. Donc là, t'es sur. T'es au 110, donc ça veut dire que t'es. Enfin, c'est le 110 que tu viens de faire. Donc c'était un autre paquet de. Ah, attends. Gris-gris bleu-gris. On en a 115 à ouvrir. Donc là, c'est ouais, ton. Ça. Et il m'en restera en un. On a ouvert que 5 là. Donc là, c'est ton sixième ème que tu ouvres. C'est ça Je saurais pas te dire. <rire> Mais ça me semble cohérent, oui. C'est bon T'es prêt Ouais, on va dire oui. Ok, super! <rire> Putain, <rire> rassurant de ouf, j'ai eu une épique! Ah, si tu veux, je m'en la VOD et puis on verra. Ah, yes! J'ai eu un rat trap. Plus qu'un! Et je pourrais euh, ressortir mon. Okay, 4 et une épique. Mon okay. spell hunter. D'ailleurs, le spell hunter sens. qui a vraiment pas trop pris cher. Hein. Donc t'es à 109, donc ça veut dire qu'il est censé t'en rester 1, ça veut dire que t'es à 108 normalement. Voilà, on va faire ça, ok. Première légendaire. Ce scandale. Quoi, ce qu'on... mais tu cul <rire> okay, Dans le Master d'Orient, ok, super, super, super. Non, en vrai, y a moyen de faire des trucs, je pense, oui, avec Bran. <rire> <rire> C'est n'importe quoi. <rire> Euh, donc, pour la, pour la blague un peu le, avec Bran, c'est parce que. Euh, oui, il est très joli par Gun of Flight. Euh, c'est un peu euh, genre les gens à, à chaque sortie de, de carte. Euh, ils disaient Ah ouais, mais non, mais ça avec Bran c'est OP et tout. Que non, c'est juste qu'ils voyaient un Battle Cry en fait. Et ils disaient Ah ouais, avec Bran c'est OP. Et voilà, du coup, on, on blague un peu là-dessus. Putain, j'ai eu la noix. <rire> en plus, elle s'appelle la Walnut Sprite, genre. Super. Quel enfer Moi ça l'est non Oh les paquets de merde Franchement je vois pas pourquoi tu t'es plaint genre. T'as eu Ça va pour l'instant Non mais t'as eu une stats. pluie de Genre c'était euh... Les giboulets de Mars. Ouais en pour l'instant de... toi c'est pas fou en effet. Mais ah bah ça euh... nul à chier on peut dire. Ah bah tiens j'en ai eu une, c'est de te, te plaindre. <rire> Merveilleux. Oh j'ai oh, eu la la, la cerise. Ok... Epic Oh yes, le totem cruncher C'est pour les mêmes decks. The memes. Donc le totem cruncher qui gagne plus, qui détruit tous les totems que vous possédez quand il arrive sur le board. Et qui gagne plus de plus 2 pour chaque totem détruit. Oh mais quel enfer C'est quoi ce qu'il y a de merde Chief Inspector Ok. Putain il est très euh, british dans son esthétique. Euh, le Chief Inspector. Ok, 103 Du coup je dois en être oh, coup, agent placé, alors rien. Parce que 103, 12, donc là au 103, ça veut dire Que t'étais à 116, ça veut dire que c'est le 13ème Ouais, si c'est normal okay. <rire> Ouais, on est à 2-3 près est... <rire> On est à 1 près, je suis pas certain Ah, putain, voilà. super, super. Ah, là, là. En tout cas, j'ai pas raté un truc important Ah bah ça non <rire> Si ça peut te rassurer Non, non, mais tous les trucs qui étaient importants, je les ai okay. Dans le pire des cas, t'as un paquet de merde en trop <rire> en trop ou en moins Non En trop. Ok. Et eh bien de chance que ce soit en trop. D'accord. Euh, gris, gris, bleu, gris. Putain l'enfer quoi. 16 paquets. t'es pas fou fait... en doré hein, c'est... Euh... Ah mais doré j'aurais que d'Alain Moi j'ai vraiment pas de chance en doré genre. <rire> c'est tous les 7 normalement. Ah, bah... M.D.R. <rire> M.D.R. Ok super euh, une petite série de 3 euh, paquets 4-1 euh, ah. Non mais en plus là c'est mon troisième parangon de la lumière Ok On continue la petite série <rire> Ouais Ah bah on continue la petite série <rire> Putain mais l'angoisse Et j'ai encore la la la la la cerise <rire> qui me nargue <rire> Oh là là. Non mais tu, tu vas nous faire une sortie de légendaire d'un coup. Quelle angoisse. Tu vas nous sortir genre, 14 légendaires d'un seul paquet. <rire> j'ai encore un avec la grille, j'ai envie de mourir <rire> Ah c'est quand même une belle série là hein. c'est. Ah ma bah, vie oui, c'est de la merde Stels. <rire> ah j'ai eu une épique, ok, c'est bon. C'est bon. On a Ça, cassé la stricade. <rire> Town Cryer, yay, yeah, je jouerai jamais Warrior parce que c'est une classe de merde. <rire> ah et moi je suis cash Ouais, euh. mec il chouine tout le temps <rire> C'est toi qui dis ça <rire> Oh, okay. enfin une dorée C'est une rare, super Deux hymnes divines Alors que je joue pas prêtre Cette classe de merde Merveilleux On continue Une autre épique, ok ah, euh, classique doré. Epic! Ah, bah deuxième totem cruncher, tiens, moi qui voulais jouer shaman et qui eu la légendaire shaman. Parfait! Par contre, spell shifter en doré, pas dégueu, j'admets. Ah, mais t'as zéro euh, rare là-dessus. Ok. Oui, zéro rare. Une euh, classique dorée, une épique. Ah, là, tiens. Épique Je trouve ça rigolo euh, que une épique, ce soit un porte épique. Ha! <rire> Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors j'ai eu euh, une autre euh, commune dorée, décidément, c'est la stricte des ah dorés. Bah ça là. va, on se met bien, 3 paquets d'affilés, 3 dorés. Et 2 rares. Aïe, j'ai mal au dos. Oui je trouverais toujours un moyen de me plaindre. Qu'est-ce <rire> <rire> que ça, ça te donne un en dehors <rire> Mon dieu Là du coup je dois être revenu dans les clous au niveau doré je pense. Oh oui oui facile oui. T'es même au-delà. Là j'ai gri eu gris gris bleu gris. Là, techniquement, dans les 7 prochains paquets, t'es pas censé en avoir Ok Genre une légendaire dorée <rire> ah, je te tue <rire> Ah, super Sur Paris Super <rire> Petit aller-retour, là Je viens de chercher la gare de Lyon, tu me plantes et voilà Ah, je... sinon, je viens juste de réaliser que je viens de claquer 10 euros que je n'ai pas sur mon compte <rire> <rire> Oh mon dieu comme ça tu pourras claquer 100€ pour faire la tour. Oh non la voodoo doll ah dégage. Ah tu me dégoûtes. Mais c'est trop bien mais la elle, elle est broken Elle est elle est pas broken. Elle Quoi broken. Quoi Pardon <rire> Non mais genre, <rire> c'est genre le le, le le le pardon. Le deck cube a perdu des trucs genre Mistress of Mixtures et tout, mais il récupère ça à la place, c'est encore mieux Ah bah oui Genre allo Apprends à contrer les trucs, hein. qu'est-ce que je te Allez, ah, des silos, c'est génial Putain, jeu de merde <rire> Tu viens de claquer de la thune dedans <rire> euh, gris, gris, bleu, gris, le. Ah ouais, je vois ça. Non mais je suis désolé, mais si vous pensez que la doll n'est pas broken, vous ne... Vous avez du mal avec l'équilibrage de Je veux pas être méchant, c'est... Putain mais j'ai une noix <rire> <rire> voilà, à chaque fois tu dis des conneries, du coup t'as une noix. Mais c'est vrai, elle est broken la voodoo doll, je suis désolé. Oh, mais t'as une dorée, tu me le dis même pas. Oui, j'ai une dorée, je viens de la voir, mais la noix elle est. Genre en fait, elle est plus <rire> négative que le doré. Euh... Tu vois, tu vois ce que... Je sais pas si c'est clair. Non, c'est pas clair, c'est pas grave. Euh, non, mais c'est pas grave. Non, mais genre, tu vois, genre, quand tu la poses, la voodoo doll, t'as. Enfin, le... le démo il a tellement d'outils pour la one shot en fait. Oui, évidemment. Oui, c'est de la merde. Mais non, ça fait partie du jeu. Ouais, ah, ça fait pas partie... Bah euh, c'est un balance, bah c'est un jeu de merde voilà. C'est tout. <rire> ça fait partie du jeu, c'est genre le pire argument. Et voilà la Holy Water, là le truc broken. <rire> Il y a tout qui est broken. Oui, mais si tout est broken. Oui, tout est équilibré, oui, <rire> ça s'appelle Dota 2, je connais Percy. Putain, gris, gris bleu, gris. Ah, oh, j'ai eu le, le renard et le chat dans le même paquet. Merveilleux. J'ai eu le renard, je le... pouvais l'appeler. Euh ouais c'est la fin de ce stream, merci de, de nous avoir suivi J'espère que ça vous a plu. j'aurais pas dû mettre le, le dos ouais, de carte classique. Je l'avais dit C'était une façon, erreur. Moi de base je pense que dès du moment où tu mets de la thune dans le jeu, ouais. t'as bizarre qui fait AH on a un pigeon, on arrête de lui donner des trucs C'est ça <rire> Parce que comme ça il va remettre de la thune pour en avoir... Euh, voilà, et donc à ce moment là, il aura le droit à avoir des légendaires comme moi avec mes euh, deux légendaires sur les 7 paquets. <rire> ah quel enfer... Encore un parangon. Euh rare et épique celui-là. Ah golden euh, euh, commune. Techniquement je crois que je suis pas encore là-dessus sur, sur le stream, ouais c'est ça. Je viens juste devant l'épique. Okay. Alors... 2... 1... 1... Moi bon, j'aimerais bien une petite légendaire là, à <rire> moment quand même. Ok, donc ah ok, bon, deux rares, une épique. Ok, deux paquets de retard pour ta légendaire. Deux rares, une épique, donc euh, je vais pas trop me plaindre. Epic! Oh la, spi la spider, on cache. on cache Donc c'était deux, deux communes de rares, une épique. Ok. Ça on va, être est... t'en 82 en enfin, rare... 81. Rare. Ouais, 81ème paquet en cours d'ouverture. Épique, rare, épique <rire> Ok. Hello Discord Coucou Epic Deadly Arsenal. Ah bah ça va, on se pas chier. Ah le Deadly Arsenal, je pense que ça sera un petit peu joué si encore les decks euh, recrute euh, Big. Euh mais le mec il a des paquets avec deux épiques hein. mm -hmm. T'as eu 28 ah, légendaires en deux paquets C'est bon Carlos <rire> Ah j'ai encore une épique Oui bah voilà Bon. Ah, au bout d'un moment euh, toi, euh, toi aussi t'as fait une pure stricte d'épique donc euh, ça va hein. Mais pas du tout Pas du tout, Il en avait pas du tout 600 7 paquets <rire> Tu verras sur Youtube c'est totalement faux J'ai fait les souvent. comptes fait... <rire> Ok encore une Ouais, voilà, c'est bon. Oh, Poupoune. Poupoune master. <rire> Quoi J'ai pas la. Sound master. Ah, oh, oh, oh, ah, ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal. <rire> <rire> ah, t'as le sound binder. Yeah. Gris, gris, bleu, gris. Alors, ne passe pas le paquet, s'il te plaît. Ok, je vais rester sur celui sur le 4-1, normalement, il faut que je réponde à un message encore. Sur le tercet <rire> Qu'est-ce qu'on rigole euh, Je sais même plus ce que je prends à manger normalement, un McDo. Aide-moi. Euh, si parle... De quoi Un truc avec du poulet. Euh, un. Un, un McChicken. Un, un wrap poulet bacon, un wrap poulet crudité un, euh, je sais pas. <rire> à la place de potéto ça fait potage Pfff, super Super passionnant. Vous êtes sur la vidéo Youtube <rire> ah. Pour te ah. citer un stream de qualité ah. ah. C'est bon tu peux relancer Merveilleux euh, Donc, donne C'est beau Ah non, c'est bio, putain je que c'est beau <rire> <rire> Je sais pas bah, euh, le stream est fixe quoi Ferocious Howl Merveilleux. Quartz élémentaire. Effectivement, c'est un CBO que je prends d'habitude. Putain. Genre un mec qui te tout pourri. <rire> Lol, rect. Gris gris le gris le... Yeah. yeah, yeah. Euh... Ok, super. Putain, mais le Ghostlight Angler, là, le Murloc, je l'ai en 28 exemplaires. T'aimes bien Paris, c'est mieux, cartel C'est normal qu'il apparaisse tout le temps. Hein. Pour une raison particulière ou juste comme ça Putain ça me donne faim. Même si c'est des trucs que je peux pas bouffer. <rire> ça me donne archi faim. Juste parler de bouffe. Au bout de centième c'est chiant, ah bah je me doute. J'aime beaucoup le hench euh, clan thug. Après que votre héros est attaqué donne plus en plus à ce à ce mignon. Oui. Je vois possible. beaucoup ça, enfin je verrais beaucoup ça jouer en voleur. On en a parlé je crois cet après-midi. Euh, D'accord. En, en voleur et puis bah il est joué dans le, le Unface. Oui. Est-ce que ça compte pas le repower Non. Oh Légendaire Le bah il était temps. Ah bah il était temps <rire> <rire> J'aime beaucoup le Tangle Mystique joli, joli artwork. Légendaire qu'est-ce qu'on a Azalina dame Merveilleux C'est celle qui vole la, la main de l'adversaire tu sais. Oh la la, celle qui sera jamais joué, Celle qui coûte 3, la 3-3 pour 7, tu sais? Tu sais, la 0-0 pour 1000! Arrive en jeu, meurs! C'est ça! Arrive en jeu, vous perdez la partie, tu sais! Gris, gris, gris. Putain, l'angoisse quoi! Gris-gris, bleu-gris! drôle ce que tu dis ça comme pour Hearthstone! Pour Hearthstone, pour Overwatch, alors c'est pas ça. Il y oui, a déjà mais, une oui. carte si tu le dis comme ça! J'ai une euh, commune dorée. Une commune. Deux rares. Oh bah ça avance. Oh yes Wing Blast. Celle-là, je la mets dans mon deck Hunter Spell. Parce qu'elle est trop forte. C'est celle qui fait 4 dégâts à un minion. Et si un minion est mort pendant ce tour, ça, touche, ça coûte 1 à la place. Ouais. Ah et là, là dans l'araignée, dégage Ah C'est bon. Il a plus d'araignée J'aime pas les araignées. Euh, une épique. Ah, bah j'ai eu le Rebuke. Euh, J'aime beaucoup l'artwork du euh, truc là. Le truc du paladin là. Euh, ouais, méprimande. <rire> méprimande. <rire> un truc oui. comme ça. Réprimande. Rebuke. <rire> euh... What J'ai je... <rire> eu trois rares, une épique. <rire> Mais bah j'ai bah encore ouais, un Ghostlight Angler. Oh oh ok, c'est la première fois de ma vie que je vois sincèrement une magnifique carte dorée. Ah, Witching ouais, Award ah, Witcher... Bah c'est celle-là dont je te parlais tout à l'heure, quand tu l'avais eu, je t'avais dit, elle est magnifique. Et ben là, chapeau l'artiste. Je pense que vous connaissez ma haine pour les cartes dorées, parce que c'est de la dust gratos. Mais celle-là, je tiens à dire, je vais la désenchanter, hein, mais je tiens à dire... Oh, mon dieu Très jolie, très très jolie. Golden Epic, Golden Epic. Ah oh bah ça va, on se fait pas chier Mais tu sais que j'ai la pire des luck pour les golden d'habitude Et là... Euh... Genre je crois que c'est littéralement la première golden épique que j'ai de ma vie <rire> Non mais ça va totalement. total C'était 4, 4 pour 3 avec euh, la dame blanche <rire> <rire> C'est nouvelle ces nouvelles dames blanches... <rire> c'est ça, banana. les nouvelles <rire> Euh Ok, mist Wraith. Town Crier, du coup j'en ai deux des crieurs de, crieur publics je crois. Ouais Mais je, te, je joue pas guerrier donc je m'en fous. Euh, ok, un paquet classique, on va pas se plaindre puisque j'ai eu euh, l'affilé. J'aime bien quand même le Witchwood Grizzly. C'est l'inverse du, euh, du Drake euh, du crépuscule là. Celui qui oh. perd un HP pour euh, chaque carte euh, en face. J'aime bien. Ah c'est rigolo. Et puis il a quand même un body assez décent à partir du moment où tu le joues après le tour 7, enfin 6-7. Sauf s'il y a des paladins qui jouent faveur divine, évidemment, parce que c'est une carte très très forte, faveur divine. Surtout quand tu joues de base un deck euh, agro. Un deck impair, oui aussi, oui peut-être. Elle coûte 3 faveur divine. Oui. Ouais. <rire> évidemment, <rire> évidemment <rire> Ils auraient pas pu y penser quand ils sont fait leur putain de légendaire euh, Odd et Even là, putain de connard de merde. Deuxième rebuke, nice. Ok. Je trouve ça incroyable qu'ils fassent encore des taunts avec 0 zéro, euh, zéro points d'attaque. Ouais. Faut croire mais il ça, c'est pour la dame blanche. <rire> <rire> <rire> c'est Ce si genre... <rire> je... le truc qu'ils ont fait connais, c'est vrai. genre les trucs réservés aux guerriers. Non, mais dame blanche. <rire> Et le truc 09, c'est un All-Class. Oui, c'est oui, un. Quoi C'est un All-Class Oui, c'est un All-Class, oui. Bastion. Oui. Holy euh, Water, Broken. <rire> oui, bah oui, je suis désolé, c'est vrai. <rire> ok, donc il okay, y avait une épique aussi. Je pense que... Ah oui, c'est vrai. Waouh. Quel homme. Le Mouche Hunter. Rare. Rare. Ouais, je le vois vraiment pas jouer le Night Prowler là. 3-3 pour 4 qui gagne plus 3 plus 3 si le bord est vide. Non. Ok, paquet classique. Là ça peut faire du tempo play, mais. tempo play. Ah, ça peut être pas mal avec. Euh... <rire> avec Brad. <rire> ça peut être pas mal avec. Euh... tu sais, la... la légendaire qui fait que tu. Vu qu'elle est en toute classe, euh, la légendaire shaman là, qui fait que tu récupères toutes les cartes euh, qui coûtent 1 dans ton deck, à la limite, pour faire genre, euh, tu sais, clear tout le board et ensuite poser ça. Mais Non, oh, peut-être, ouais. Je suis vraiment. Ça va être vraiment situationnel, là. Après, c'est une bête, donc peut-être que les druides et les hunters pourront en faire un truc, mais. On verra comment doutes. la. Pardon J'ai des doutes. Euh, deux araignées. Euh... Mais Il... t'as deux épiques, c'est ça non, non c'est des deux derniers de merde mais c'est... Ah mais <rire> Mais j'aime pas les derniers. Ok. Ouais c'est là ça, parce qu'on voit que Stipad pour moi. D'accord, peu... c'est quand on va les 8 que tu... Ah ouais c'est un peu moins bien. D'accord. Et je fais rejeter eux. <coughs> Elles sont où les gens Ah bah... Faut pas dire ça Little Death, sinon ça veut dire que tu veux que Balka gagne et moi non. Ah si continue à dire ça vas-y. On, on voit un petit email à, à Ben Broad. Hello, my name is ben Brood. Alors de... Oh <rire> rare doré, <rire> rare Et épique Et eh bah ben ça va Ah bah on se fait pas chier hein, West. Bah non, c'est pas chier, écoute. Du coup on aurait combien 230 paquets au total 22 Ouais Pas mal hein ça. Euh, 232 si on compte le classique et le paquet en, en plus. Ouais, que tu on va pas les compter. On compte non, que je... le duel, tu vois. Y'a que le duel mais niveau paquet ouvert C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai On en aura ouvert, 232 Euh. doré Ah oh, j'aime trop, trop marrant l'animation du... du squelette Pour le mec du milieu J'ai l'impression qu'ils ont fait vraiment un effort pour les pour les dorés de cette extension <rire> Ah j'ai encore une dorée Rare doré Bien. Ça ah, va aller Ah lourd, j'adore, j'adore vas-y Mais je suis en retard en légendaire j'ai ouais, déjà ça. J'ai si une... okay, de connaître les non. stats pour savoir que je suis en retard en légendaire. <rire> je le sais, je le sens. Blizzard se fout de moi. Le prochain tube de Balkany <rire> West, <rire> bientôt <rire> sur YouTube. <rire> Fit, euh, vita. Ok, Grigri Bleu Gris. Merveilleux. Euh, Grégory Bleu Gris aussi, super. Nice. Enfin, je veux dire, je suis vraiment désolé pour toi. Euh, ah, merci, ta compassion me touche. Euh, en plein ah cœur. Ben, c'est une, une battle de, de, de booster ou pas C'est vrai. Deux rares. Rare, Rare. Golden Rare Mais putain, mais je veux pas de gold, je m'en fous, je les dés, les gold. En fait, c'est peut-être à cause de ma haine des gold que Blizzard me coup, fait, tiens. Il te donne plus rien. Tiens, prends, tiens, tiens le petit merdeux, là. Le bouzeux, là. Oh, le bouzeux. Oh, épique, ok. Ouais. Ouais, par contre je vais arrêter de t'écouter, il faut que je regarde le stream plutôt s'ils sont sinon après je suis en décalé quand tu okay. quand tu dis rien sur un truc Ah parce que tu regardais pas le stream Bah non je regarde pas le stream Mais bien sûr que si je regarde le stream oh, Mais <rire> c'est juste que c'est en décalé, après je sais plus si tu peins le paquet en cours okay. ou du paquet qui est... qui est passé Bon j'ai eu mon deuxième blast de Hunter là, je suis content Ça je pourrais foutre ça direct dans mon, dans mon deck j'aurais pas besoin de le... de le crafter Deux rares ah le live drinker Horrible Ah c'est la, la mouche Ouais le Enfin moustique, le moustique pardon. plutôt La mouche, <rire> la mouche. <rire> Elles sont <rire> bizarres les mouches euh, à Lyon <rire> Ok... Alors il te reste 50 paquets, t'en avais 116, ça veut dire que t'en as ouvert 70 Ouais c'est cool, je suis c'est bon Yay yeah. <rire> Rassurant Euh... 4. Gris <rire> gris <rire> Ok T'as la dalle. Moi aussi Y'a McDo qui va arriver Pas moi T'es le streamer <rire> mais le mec Ah parce que du coup en plus t'as envoyé genre Tidal le chercher Tidal passe sur la route <rire> Oui donc t'as envoyé Tidal et le chercher Ok Elle m'a proposé si je voulais un truc aussi évidemment j'ai dit oui Oui bah Elle est allée dans tous les cas Dans ce ouais. cas là donc gris gris bleu gris Après Balcano ult, Balcano légeant <rire> Non mais c'est mon 3 <rire> witchwood grizzly d'affilée genre Dans, euh, Trois communes, une rare et une épique Arrête de me dire ça <rire> Non sans déconner après je vais me faire Putain mais la gueule du cerf il m'éclate trop quoi il est <rire> sur son petit siège Il a t'as l'impression qu'il a les bras croisés <rire> Du coup est-ce que tu veux que je te colle mes paquets ou pas Non non non C'est mieux si je ferme ma gueule ok Après tu vois tu peux te plaindre sur le fait que t'as un poids poet poet mais ouais. euh, hein, plaindre, tu sais. Sound the bells <rire> <rire> Ok, pickpocket Putain mais encore un grizzly mais j'en ai 25 <rire> cinq je, mon... je peux ouvrir un zoo genre. Ah mais c'est duré ça. Oui. Eh, faut pas que tu te dises tes paquets. <rire> et je vérifie et toi t'as vu ça vient fonctionner là. fais moi la paix. <rire> Holy water ça fait ma troisième ou ma quatrième genre. Je vais pas me plaindre. Hein. Enfin je vais me plaindre des légendaires par contre ça fait un bail là. <rire> mais c'est bon ça va être la prochaine, on y croit. Oui bah oui, super paquet ah, bah encore une Holy Water, super! <rire> 42ème paquet. Non, mais encore une fois, si on a si peu de chance, c'est parce que Yellow, hier, il a ouvert genre 60 paquets, il a eu 6 à 7 légendaires. 7? Et derrière, t'as eu Galandur qui a ouvert 7 paquets, il, en a, il a eu 3 légendaires dans une dorée. Quoi? Mais ils ont payé combien, genre? Je sais pas, je comprends pas. Ok. 30, non pas 30 communes dans un paquet. <rire> ça fait un peu beaucoup Je vais pas finir dans la lampe. L'arnaque Oh légendaire Mais t'es encore un grizzly <rire> Oui oui j'ai que ça <rire> Quand je te dis que je peux ouvrir un zoo Je ne déconne pas Chief Inspector Ok donc j'ai deux manches secrets ça c'est bien Oh le prince Liam Comme le mec des One Direction Oh Liam je le voulais Tout ce qui est paladin je veux Oh, <rire> oh c'est du random, est-ce que le jeu va me faire jouer paladin Ouais parce qu'en fait tu, tu te fais un deck euh, secret. Yes Et ensuite ça bah, joue toutes les cartes je je fais... pas, donc même les étudiants <rire> Je parle plus j'ai faim je, Vous vais, je vais jouer paladin pendant cette rotation incroyable Blizzard me fait faire l'impensable C'est de nouveau par jurer les ténèbres Je hein. <rire> suis <J 'ai rire> désolé c'est mon nouveau Mais non j'ai encore une wall C est... C est... Le mec il va jouer, 29 tours 1 Mais oui je vais faire ça, non mais je te jure ça va être ça mon plan de jeu 29 tours 1 et la légendaire Road to légende Let's go oh, Road to rien du tout <rire> Road to en 25 Road to je reste bloqué sur mon rang <rire> Road stock vent Road j'aurais même pas débloqué mon coffre de saison <rire> Oh mon dieu. Raven je J'aurai jamais le, le héros alternatif du Doji. <rire> c'est pas fou, hein. C'est ah, euh... bien de la merde, on peut le dire. Na, t'as intérêt de, de, de uh, step up ton game. Hein. Oui, bah qu à qui le dis-tu À qui le ah, qu dis-tu, mon cher Moi je te le dis, change de dos de carte. Tu me crois pas. Tu veux que je change de dos de carte Ok, c'est quoi Ok. Non mais je viens d'avoir une épique genre... Oui. Bon. Tu veux vraiment que je change de carte Ok, le chat, est-ce que je change de carte Oui, non. Tu n'écoutes me... pas le pro-player. Hein. Pardon Tu n'écoutes pas le pro-player. <rire> j'écoute pas le, le, le joueur légende. <rire> D'il y a deux ans. <rire> non, alors il y a LD qui me dit non. Fais celle qui me dit oui. Du coup, je vais prendre la prochaine réponse. Est-ce que je change d'autres de carte Putain mais Diddle, te Je prends la prochaine réponse après Diddle. Non, Discord, merci. Ah bah bravo. Non, tu sais quoi, on va faire les 5 prochaines. Si j'ai une légendaire, je reste définitivement... Genre, je change plus jamais du dos de carte classique, je vous le jure. Si dans les 5 prochains paquets... J'en ai même plus à parler. Si dans les 5 prochains paquets, j'ai une légendaire, je ne lâche plus jamais le dos de carte classique. Mais plus jamais de ma vie. Blizzard, je n'ai qu'une parole. Dans les 5 prochains, pas qu'un. <rire> les 5 <cinq> prochains à <rire> chasser. Pardon, je suis allé ultra vite, mais j'ai eu 2 épiques et 3 communes dans le dernier là. Oh, ouais, j'ai vu. C'est passé. Et, encore une fois, avec le petit. Cerf, le cerf et... assis dans son <rire> siège là. Avec les bras croisés. Ok. Rare Que deux paquets. Est-ce que Balka va se cantonner à son riz Pas du tout. C'est la tristesse. Ah, et eh bien, pas de d'autres cartes. <rire> <rire> <rire> pas d'autres <rire> cartes classiques. Alors, du coup, est-ce que je change Pour les 30 derniers. Allez, je vais changer pour les 30 derniers. Juste pour toi. Et tu vas voir, juste le prochain paquet, ça va être légendaire direct. <rire> légendaire doré. <rire> direct. <rire> ça va être. Euh... Ah, par contre, doré, ça me met dans la merde donc non <rire> Ah bah Arson ne répond plus, super. Bon je vais la à, à cause de toi. <rire> super. <rire> On aurait du <dû> reste Ah <rire> oh, je vais mettre augur parce que j'aime trop augur. Hop. Ah il est joli en plus augur. Ah il est magnifique. Il est soyeux. Oui. Right click. <rire> Quoi l'aubergiste qui te dit non non mais il faut cliquer faire enfin, un clic droit. Ah oui. Right click. Rai-Kick rai Oh ah, Witching Hour en doré encore <rire> Je crois que c'est... Je crois que j'ai eu plus de Witching Hour en doré qu'en normal. <rire> Ça va, on se met bien. On se met bien. Après je joue jamais druide donc bon. Enfin je joue druide seulement pour astral communion. Donc bon. Bah, et surtout que tu summon euh, random beast c'est pas... Ouais c'est un de la merde. Là. Sauf si t'as Adronox. Ouais. <rire> merde. Troisième live drinker. Ok. Je sais que j'ai au moins deux hench euh, clan de machin truc. Ce qui est bien, sachant oh. que je compte jouer voleur. Le dérange docteur, il est rigolo. Hein. C'est euh, Pour le libérer de l'ombre, il fait du bien. <rire> Epic. Nightmare amalgame. Ah, c'est le tout. <rire> <All>. <rire> truc les all. <rire> J'adore. Hall. Ils sont pas félicités. Je l'ai pas eu, il faut que je le mette. Il faut que je le mette aussi dans mon euh, un face. Ah tu vas le mettre dans ton hand face Ah bah oui ça active les euh... Les ordres de tuer Ah oui bah oui. Mais il coûte Ça 30... active les handmasters Il coûte combien Il coûte 3 Quoi Sauf 3-4 pour 3 qui est tout LOL <rire> Ah <rire> troisième totem cruncher, donc euh, je vais pouvoir ça. Je savais pas qu'il coûtait 3 dans ma tête, parce il était genre à 5 ou 7. Je savais qu'il était en... <rire> en impair mais putain.. Non non. Non non. Non non non. No no no. Epic. Ah c'est pas mal ça. Franchement cette carte c'est peut-être moyen d'en faire un truc pour les decks Quête de hunter. Bah après moi je vois pas parce qu'il y a le chat qui est par dessus mais sinon. Pas ah ce bah c'est la toxmonger. Ah okay. qui donne euh, poison. Euh... Ah mais oui mais en fait j'aurais dû décaler le chat putain j'ai un truc à l'arrache. Je suis un con. Ah oh il mon McDo qui là. Dépêche-toi mec il y a aussi ta femme qui est là accessoirement. <rire> <rire> Apparemment, ça on s'en fout. Bravo. Oui, bah écoute. Alors, donne. Hop. Bon, tant pis, je vais pas bouger le chat. Vous auriez dû me dire avant. C'est de votre faute. Ah, j'ai cliqué sur la rare avant de cliquer sur les communes. J'ai bon, eu deux rares. J'ai eu deux ra <coughs> de rares donc. Putain, <coughs> ouais, c'est bon allez plus que 24, on peut le faire Ah mais j'ai encore la cerise, j'en ai marre, donnez-moi des légendaires à la place J'en ai eu deux, je crois, des légendaires, non j'en ai eu 3. Je te dirai ça après. <rire> ah t'as vu, c'est chiant de scroll hein Oui. Bah voilà. Mais au moins, entre ça et le euh, 5 par défaut dans les communes, tu euh, t'auras de quoi... Bah en fait c'est comme ça que c'est fait, est fait sur, mon... sur mon tableur habituel. Ah oui, Et tu n'as pas pensé à le faire. Ah, bah non, j'étais au taf, tu m'excuses. Gn, genre, tu, genre tu taffes quand, quand t'es à ton, ton taf, de... c'est bon, à d'autres. <rire> je le connais non, ton taf fait... de. Je <rire> t'ai fait la même qualité qu'à mon taf, quoi. c'est... Je veux faire un truc à peu près qui tient la route, histoire de montrer que je sais faire un truc, mais. Ouais. <rire> si tu veux, <rire> si veux l'améliorer, il faut me payer plus. <rire> genre, commencer par te payer. <rire> c'est ça. Euh, ok. Le Dark Reaper et tout, il part pas. C'est Ouais. Ok. Tu pensais que le Creeper en fait, avec la dame blanche. <rire> avec Bran <rire> Avec la dame blanche, ça fait une 7-5 provocation pour 3. Franchement. <rire> Lourd C'est honnête. C'est un peu la tristesse. T'es repassé sur une euh, Loose de, oui de 4-1, là. Hein, T'en as 5 d'affilée Ouais. C'est pas. fou. dès paquet numéro 2, ça veut dire que c'est ton dernier. Pardon Oui, oui, oui, Dekka, je le je préviens. J'en suis au 18 au 18. Oh là là. Balka Oui -ce bah c'est de que la que merde écoute j'ai pas rien. Mais si. Euh... c'est pas pris, pris tout tous tes dieux. Ah bah j'ai tout pris déjà. Euh, golden euh, classique. Quelle angoisse. Golden crapaud. Golden crapaud. Rare. oui bah ça va c'est du rare, c'est bon c'est de la merde. Putain mais quelle angoisse Oh là là Je vais faire chauffer la CB Jamais jamais je ne ferai ça C'est bon je l'ai déjà fait une fois c'est une fois de trop. Ah bah encore l'amalgame tiens, je l'ai eu en double ça moi je vais dans le crafter hein avec mes 28 légendaires que je vais pouvoir d'aise ah, je oui. déserai mes légendaires J'en sais rien moi Tu parlais quelqu'un qui déserait rien Oui je sais Je m'en suis rappelé au moment où j'ai sorti cette phrase Écoute, Allez là j'attends au moins deux légendaires de ces 13 derniers paquets <rire> Le désespoir d'un homme Épique Ouais c'est pas assez mais bon... On va faire avec <rire> C'est ce qu'on dit quand on me regarde C'est horrible <rire> Pourquoi tu dis ça La gargouille elle est tellement bon bien. Elle est, très très bon bien. Mais elle est tellement elle bien. Elle ouais. est tellement bien. Allez, Death, c'est le bizarre. <rire> non mais non, il ne le fera jamais. Je répondrai même pas à ça. <rire> Encore le taunt cryer Ouais. Ah, légendaire. Ah bah voilà quand tu veux. Quand on se plaint. Eh hey, mais les snap freeze, j'en ai 18 millions. Ça se voit pas sur le chat donc ça. Va. Une H mort! Ah oui, non, mais tu l'as vu, j'allais dire euh, putain euh, en double, mais non, c'est toi qui l'as eu. <rire> On nous a fini les mêmes trucs pour J'avais J'allais m'insurger, mais en fait non. Juste ah non, c'est pour... pas une épique, c'est une légendaire, excuse-moi. attends. Je ah, pas... va, ah bah super! <rire> c'est marrant, sur les 110 paquets, t'as vu 500 communes. <rire> <rire> Ok C'est pas fou hein Non c'est de la merde Épique Est-ce que tu es content de ta précommande <rire> J'adore Je... Ouais J'adore Ah pack. Oh bah t'as eu deux rares ça va okay. Deux rares et une épique Mais en plus je l'ai déjà eu en doré cette épique c'est bon, arrêtez <rire> Tel le mec <rire> Genre il se plaint de ça, il se plaint de pas avoir de d'air à côté que oui paquet Golden Ok, c'est mon 28ème Paragon of Light, mais ok. Je... Ouais En plus, c'est même pas une 1... Une... commune dorée... Et c'est... Une rare. Quatre, Quatre normes. Non, pas du non, tout. Non, non, non, non, non, non, non, <rire> calme <rire> C'est genre 5 communes par paquet Allez Balka, il a tout, la peste et le colère Balka a des paquets contrefaits <rire> C'est ça. <rire> ça Ça pas dans ta collection <rire> <rire> T'as pas le droit de les jouer. Là c'est juste un simulateur en fait. <rire> oh là là mais quelle angoisse. Et tu vois que j'avais genre 3 légendaires dans mon tout dernier paquet qui compte pas pour le duel. <rire> ok super. Allez, dans le top 5 de la fin. Dans le top 4 de la fin. Euh ouais, pas grand chose. <rire> je suis tellement désolé. non non, mais euh, je sais que tu ne l'es pas, donc euh, c'est pas grave. Non, mais je suis content d'avoir gagné, mais toi, gagner à ce point-là, c'est pas... <rire> non, mais oui, c'est une victoire écrasante, là, il a pas de... C'est pas cool. C'est pas très sport. Enfin, quoi. Je le sais pas, parce que de toute façon, c'est à vous de déterminer qui a gagné entre nous deux, mais... C'est enfin, pas très fier de Coubertin, quoi. Pas. Mais t'as eu genre 7 légendaires. Non, ok, j'exagère. <rire> t'en es quoi, t'en es 5 on verra après, de toute façon, on va laisser un peu le chat euh, déterminer euh, qui, qui a gagné. Ce sera la surprise. Ok, seulement une épique. Oh, c'est. Oh, putain, mais <rire> Regarde-moi, regarde regarde, genre... les... les quatre communes que j'ai eues, c'est genre ça quoi. <rire> je veux une dorée. Ah bah super. Morgane Abomination, mais elle est nulle. Oh non elle est pas nulle mais. Pas top quoi. Bon on peut dire qu'elle est nulle. Ouais c'est pas foufou fou hein. Ah, ah les de paquets là. Oh cet enfer <rire> Bon après il y a, y'a le, le cercueil machin truc qui est toujours là pour me redonner de sourire mais bon. <rire> Dernier paquet, la, la, ah. le, la DR. L'ADRDR. der. pas une guerre ça d'ailleurs si, la première guerre mondiale. Je suis un peu Super. planté sur leur nom, hein. Ça. Non, ma première guerre mondiale à moi, c'est un peu mon ouverture de paquet. Encore un parangon <rire> Je vais casser un truc. Eh c'est bon, je me suis pas planté sur les paquets. Yeah Youpi Et ouais, donc ton paquet bonus, je te le compte quand même. Pas ah ouais. le cas, je suis pas emprunt. Non, mais je suis sûr que t'as gagné de genre. Euh... 1002. dust. je sais pas, j'ai pas scrollé en haut. Donc non, mais je sais. Sûr, absolument pas. Je suis sûr que t'as gagné de 1000 dust. Mais c'est encore un gris. Gris, gris, bleu, gris. <rire> je te le mets quand même. C'est cadeau, c'est la maison. Ah, ma bah, grand prince. <rire> mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, ouais, t'as quand même la maxi poisse. Euh... Mais c'était nul. J'en ai eu 3 <rire> J'en ai eu 3 Alors, peuple de Twitch. Attends, je vais faire 115 divisé par 3. 116 divisé par 3. Ça fait 38,66666 En principe c'est interdit Qu'on ait, qu ait genre 40 paquets sans avoir une seule légendaire Je, je frôle cette stat Ouais c'est tous les 20 paquets normalement légendaire Ouais en moyenne et t'as forcément une légendaire tous les 40 paquets Genre grand, grand max, au pire, ouais Bébé, vous savez pas J'ai frôlé Alors, cette stat Peuple de Twitch Qui a gagné entre euh, Belkanier West euh, et moi-même sur l'ouverture de paquets en dust total. En gros, vous prenez l'intégralité de ce qu'on a eu en commune, en rare, en épique, en légendaire, en commune dorée, en rare dorée, en épique dorée, en légendaire dorée. Vous détruisez tout. Absolument tout. Combien absolument tout, tout. Tout, tout, tout, tout, tout. Donc une commune, c'est 5, tout ça, tout ça. Attends, je vais faire, je vais tout faire tout un navigateur, capture de fenêtre. Et je peux te dire. Que qu c'est pas, pas moi. Pas si loin. Attends, Attends, je vais faire une capture de fenêtre. Comme ça je vais ah, faire -y. Un... un... reveal Fais-toi plaise Prends tes vanilles y'a personne qui joue de toute façon mais sinon ça va Mais plus personne nous regarde, on râle trop Bon on est 12 importants sur l'écran la... <rire> <rire> d'accueil <rire> Ah Il y a donc eu... Attends, attends, attends. 230 paquets ouverts 230, waouh 230 Je vais euh, transition Hop Voilà mais t'as eu tellement de trucs dorés. que ça compense presque les légendaires, j'en suis sûr. Bah, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai scroll là, j'en suis au 5. Genre la, la, la ligne numéro T5, donc la ligne numéro 10. Ok. Et euh, On fait le reveal. Attends, je. Bah, Hop. tu peux monter, tu vois juste au nombre de cartes si tu veux, donc à la ligne 5. Ok. Est-ce que ça fait un par un Yes, ça fait un par un. Ok, je suis à la ligne 5. Donc. D-T-G-D-L-S. Désolé pour toi, Belka. Ah non, mais c'est évident. Hein. Personne ne se. Ah non, c'est pas si évident que ça. Hein. Parce que sans déconner, on est... n'a est... est... pas beaucoup d'écart. Ouais, ouais, ouais, vite fait. Tu peux okay. monter encore Je crois qu'elle est sur la ligne 1. Attends, je vérifie. Là, je suis à la ligne 5 pour l'instant. Ah ouais. Voilà, Alors, voilà, déjà, déjà, on peut regarder le nombre de cartes. Donc, Diddles, qui est à gauche, a eu 409 communes. J'en ai eu 403. 119 rares. J'en ai eu 122. 26 épiques j'en ai eu 32 What <rire> Il a eu 7 légendaires j'en ai eu 4 Sachant qu'on n'a pas compté La légendaire qui est offerte Avec l'extension Très important euh, Il en a eu 7 j'en ai eu 4 euh, Commune dorée Il en a eu 6 j'en ai eu 9 Rare dorée il en a eu 7 j'en ai eu 9 euh, épique dorée On en a eu tous les deux une Et pas de légendaire dorée voilà, et donc ça, juste à cause du fait que t'as 9 et 1, là, 9, 9, 1, ouais. et moi je suis à 6, 6 7, 1, 1. Ouais. et bien, comment dire Tu peux montrer. C'est au-dessus, c'est en rouge, à côté de chacun de nos trucs. 11 225 contre 11 005. <rire> <rire> t'as eu 3 légendaires de plus, mais j'ai réussi à avoir genre, what en gros, oh t'aurais eu deux, juste, deux épiques dorées de plus, une, <rire> plus. une commune ouais. de plus, tu me battais ouais ah donc ça, vous voyez, ça c'est la leçon de pourquoi il faut casser les cartes dorées parce que c'est de la merde, ça ne sert à rien, c'est de la dust gratos voilà mais c'était trop beau bah oui, bah super, mais c'est beau, mais ça sert à rien tiens, ça c'est ce qu'on dit de moi, moi quand je... <rire> <rire> J'osais pas la faire moi-même, donc je vais pas te blâmer. Oh pas ouais, en fait. Si, écoute. Euh, et bien, voilà. C'est donc la petite fin de ce stream. Euh, je me suis réveillé pour ça. Oui, bah. J'espère que ce sera cool. Comment ça, j'espère que ce sera cool. C'est fini, Yaya On a commencé à 19h. <rire> oui, il est 20h36. <rire> tu as donc la VOD. Et je te conseille de ne pas regarder les. Parce que là c'est Reveal, tu peux enlever le le du Doc. Là. Oui, je vais le cacher, hop, hop, voilà. Et bien, euh, voilà, ce fut une belle aventure, une aventure humaine sympa. avant tout. Euh, j'ai vais bien m'amuser à tout désenchanter. Comme Mylène faut... Farmer. Waouh, je vais aussi faire mes quêtes, parce que j'ai pas envie de me faire euh, arnaquer à cause de Lunara, là. <rire> Tiens, ça ne dit pas de faire des duels après ah non, t'es pas dispo, c'est vrai. T'as une vie, toi. T'as vu, ils ont changé le, la croix La croix, oui, maintenant c'est un, un rond, super. Bref. parce que ça te dit avant, tu pouvais penser que c'était pour supprimer qu'on était dans ta quête. Alors que maintenant c'est pour reroll. C'est le reroll, oui. Et euh, eh bien, c'est la fin de ce stream. Merci de, de nous avoir euh, vu et écouté râler. C'est euh, un truc euh, qu'on fait bien, ça quand même. Ouais, surtout euh, moi. Mais ils ont l'habitude. Et euh... C'est euh, quoi, attends c'est quoi le prochain stream C'est TOI demain en free to play Yes Et on va ouvrir encore des <rire> <Nice>. <rire> um, <rire> on Alors, On va en ouvrir pas beaucoup, trois, je crois tôt, tôt le matin moi je serai pas dispo, je reviens en milieu de matinée donc peut-être que je pourrais te rejoindre si jamais tu veux Moi, ah, pas de soucis t'inquiète euh, voilà. De toute façon on va, ouais. on va faire des, des decks low cost avec extension. Yes. c'est tout ça Des decks euh, et ensuite ouh bip bip, et bien du coup ouais. euh, c'est la fin Tout dans les temps Pile dans les temps et on vous dit euh, ciao et bonne soirée et bonne luck sur vos paquets, plus que moi. Bye bye Ciao